Coup de cœur, nouveauté, agenda, témoignage, lecture, rencontre, micro-trottoir, création. Les bibliothèques de Perpignan Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de résolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Tous, Tous en, en scène, scène avec Molière. Molière. Dans le cadre de la Sainte-Jordie et des 400 ans de la naissance de Molière, les lecteurs des bibliothèques de Perpignan nous ont prêté leur voix. Tout au long de la semaine, nous vous invitons à écouter une sélection de pièces d'un des plus grands dramaturges français. Aujourd'hui, variation autour de la langue de Molière, écoutez-le à travers le monde. La grande ambition de las femme est d'inspirer l'amour. La grande ambition de la femme est la grande ambition de la mujer es esperar, euh, amor. Jynke, est d'espérer amour. la grande ambition kobiette, Atomohi, kabil, Mara, plus grand ambition c'est d'inspirer l'amour. La grande ambition des femmes est d'inspirer l'amour. Et avec la voix de... Joana. Tatiana. Nabila. Euh, je m'appelle Daliana, de l'Indonésie. Je m'appelle Esme. Nasser. Marie. Je m'appelle Sina Fatmata. Carlos. Alexandra. À demain pour un, un nouvel épisode, épisode.